lancez vous vivez vos rêves on n'a qu'une vie il faut profiter ça sert à rien de voilà d'être d'avoir une vie morose si on a l'occasion euh, de se lancer il faut en fait il faut oser Bonjour, si vous êtes sur cette page, c'est sans doute que vous voulez plus d'informations sur les formations. Alors, je vais tâcher de vous donner un maximum d'informations euh, pour que voilà, vous n'ayez euh, plus aucune interrogation par rapport à ça. Alors, tout d'abord, j'ai créé des formations à distance. Pourquoi j'ai décidé ce format à distance Tout simplement, puisque je me suis rendu compte qu'en 3 jours, 5 jours, 10 jours, on n'avait pas le temps d'apprendre un métier très exigeant. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on va à l'école pendant un an, 2 ans, 3 ans pour faire des études supérieures. C'est parce que ce temps est nécessaire. Donc moi, j'ai décidé de suivre mes élèves pendant plus de 6 mois, 7 jours sur 7, tous les jours, même le dimanche, même les jours fériés, pour donner des réponses au quotidien dès qu'il y a une question il y aura forcément la réponse dans la journée alors ça je me, me je, je, trouve ça très très important de pouvoir donner rapidement une réponse à, à, mes, à mes élèves tout simplement puisque euh, forcément quand on travaille on va avoir des fois des questions qu'on se pose durant la pause ou alors euh, voir euh, si on a bien fait ou pas si notre pause va, va tenir et donc je réponds à toutes ces questions euh, donc tout de suite et si je n'ai pas le temps d'y répondre vraiment euh, tout de suite immédiatement puisque bien sûr j'ai une vie à côté aussi et puis je fais beaucoup de, de vidéos sur Youtube d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Youtube la chaîne c'est Your Nails International et donc, euh, voilà, j'ai pas mal de travail à côté. Par contre, j'ai toujours des élèves qui sont plus avancés dans la formation, qui sont depuis plus d'un an dans la formation. Euh, donc voilà, d'ailleurs, si vous voulez rester avec nous après, il n'y aura pas de soucis, ce sera avec très grand plaisir, qui aident en fait à la correction des nouvelles venues et donc euh, qui m'aident qui beaucoup puisqu'elles répondent euh, voilà, à ma place un petit peu avant que moi je, je vois les questions et que je puisse y répondre. Et donc, ça vous permet d'avoir tout de suite une réponse rapide. Euh, les autres avantages à suivre une formation à distance alors vous pourriez vous dire je vais me sentir seule, je n'aurai pas tout à fait euh, voilà le, le bon geste tout de suite et bien justement le but c'est de s'entraîner à votre rythme vous vous entraînez quand vous voulez et et euh, surtout vous avez une réponse très précise par rapport à vos questions euh, puisque je corrige uniquement sur photo et sur vidéo et du coup je vois très très bien les détails même mieux qu'à l'œil nu finalement en, euh, en photo je vois très très bien les détails et je vous explique finalement comment corriger tout cela donc en fait vous allez être tout de suite mise en situation, c'est-à-dire que en formation, ce qui se passe en formation, on va dire classique en centre, vous allez vous entraîner sur un entraînement ou sur modèle ou en général les deux et en fait, vous êtes tellement encadré par la formatrice que finalement vous rentrez chez vous et vous vous dites mais durant la formation j'avais l'impression de très bien réussir mes pauses en fait c'est la formatrice qui a rectifié vos poses et du coup vous vous dites bon et maintenant et là vous vous retrouvez en général toute seule puisque la formatrice n'a pas forcément ni le temps ni l'envie de vous suivre durant des semaines, des mois, des années et donc du coup vous vous retrouvez seule et là souvent vous baissez les bras moi c'est ce que je me suis rendu compte parce que j'ai fait pendant des années, je suis formatrice depuis 2008, euh, je, pendant des années je faisais des formations comme ça en présentiel. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un faible pourcentage finalement de, de filles qui intégraient la formation, euh, qui finalement en faisaient leur métier. Donc la, la formation que je proposais en centre. Donc pendant, euh, Moi je proposais la formation sur 5 jours ou 10 jours. Euh, donc 3 jours chez moi ça n'existait même pas pour moi c'était euh, <rire> voilà, pas possible d'apprendre un métier euh, aussi exigeant en trois jours donc je faisais vraiment du bourrage de crâne pendant dix jours en général et malgré ça il n'y avait qu'une partie des élèves qui continuaient et j'étais très frustrée par ça j'avais l'impression que c'était pas vraiment la méthode idéale d'apprentissage donc j'ai essayé de moi-même euh, me demander donc revenir tout au début me demander de quoi a besoin une personne qui n'y connaît rien du tout pour démarrer, apprendre au fil du temps et finalement en faire un métier rentable Donc ça c'était vraiment, euh, finalement mon objectif principal c'était de faire réussir mes élèves. Puisque voilà, moi j'ai déjà réussi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça... Et j'avais envie donc de transmettre mon savoir parce que j'ai voilà, c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore transmettre, euh, j'adore apprendre des nouvelles choses, me former à des nouvelles techniques et ensuite les transmettre euh, voilà, à mes élèves qui sont maintenant devenus d'ailleurs une famille. On est vraiment très très soudés, très proches. D'ailleurs si l'une d'entre elles ne va pas bien, il y a toutes les autres qui viennent lui remonter le moral. Et ça c'est vraiment super quand on quand finalement on se rend compte que qu'on est un petit peu seul dans ce métier. Euh, on ouvre une entreprise, on est à son compte, mais finalement on se retrouve un peu seul alors que là... Pas du tout, j'ai voulu mettre en place un groupe vraiment très très soudé, on, est, on fait tous partie de la même aventure finalement et donc euh, du coup on sait très bien ce que les autres vivent puisqu'on le vit soi-même et donc on arrive à évoluer comme ça ensemble. Donc ce que je voulais vous dire également c'est que si actuellement votre vie ne vous convient pas du tout euh, ou alors que vous avez déjà fait une formation ongulaire sur plusieurs jours et que vous vous rendez compte que finalement c'est pas suffisant, que vous n'avez pas appris assez que vous vous retrouvez un petit peu seul, que vous avez envie de combler vos lacunes euh, moi je serais vraiment ravie de vous accueillir dans cette formation et si vous n'y connaissez rien du tout cette formation est accessible totalement aux débutantes c'est vraiment, cette formation a été faite pour les débutantes et en fait on va progresser dans la formation jusqu'à atteindre un très très bon niveau de prothésie angulaire c'est à dire par exemple, certaines de mes élèves en un an, voire même un petit peu moins d'un an, environ dix mois, elles ont atteint un niveau que moi j'ai atteint après une dizaine d'années dans le métier euh, voilà, c'est quand même assez assez encourageant d'entendre ce genre de choses, de voir les résultats d'ailleurs vous pourrez euh, voir euh, les posts que je publie régulièrement sur mon compte Instagram donc euh, sous Nathalie Krebs et et euh, sur ma page Facebook Your Nails International, régulièrement je publie les photos des poses de mes élèves qu'elles font 100% toutes seules de chez elles. Et, euh, et donc du coup voilà, je, je mets beaucoup en avant les réussites, je vous aide à réussir et c'est vraiment mon objectif. Donc moi je m'engage vraiment à être là pour vous au quotidien c'est à dire que c'est pas du tout une formation comme les autres formations à distance qu'on peut trouver où on a une réponse peut-être une semaine après là vraiment vous pouvez me poser que ce soit une ou 100 questions dans la journée j'essayerai de toujours répondre à toutes les questions dans la journée ça je le fais uniquement parce que c'est une vraie passion pour moi euh, je veux dire voilà je travaille comme 7 jours sur 7 c'est à dire que je me repose pas vraiment euh, donc c'est pour ça aussi que que je dois travailler quand même un petit peu à côté et que mes élèves m'aident au niveau de la correction mais même le dimanche, même les jours fériés, je serai là pour vous accompagner donc il est possible de très bien gagner sa vie en faisant ce métier pourquoi Puisque j'ai des élèves euh, qui gagnent environ entre 1500 et 2500 euros. C'est tout à fait possible. La personne qui vous dira que n'est pas possible, c'est une personne qui va en fait baisser ses prix, qui va jouer sur le milieu concurrentiel. Et moi c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux vous amener à un niveau supérieur, c'est à dire à un niveau où finalement vous n'aurez pas trop de concurrence puisque vous proposerez totalement autre chose que les autres. Vous serez la meilleure dans votre discipline. C'est vraiment ce que je veux vous amener à faire. C'est à dire que même si vous ne suivez que la formation de base, j'ai envie de dire, vous arriverez déjà à atteindre un niveau supérieur aux autres filles qui ont fait des formations de base de quelques jours et qui se sont finalement entraînées seules après. Donc une personne qui aura fait ça, qui se sera entraînée pendant un an environ et vous qui aurez suivi cette formation avec un suivi quotidien de 7 jours sur 7 pendant 6 mois, vous n'aurez pas du tout le même niveau. Donc ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Vous allez progresser très rapidement dans cette formation et avoir des très très bons résultats. Donc forcément, les gens seront prêts à payer un petit peu plus cher pour venir chez vous pour avoir vraiment quelque chose de très très beau qui tient longtemps puisque moi j'ai des pauses qui tiennent plus de 8 semaines des fois 10 semaines c'est vraiment extrême et du coup les gens recherchent ça donc ils sont prêts à payer plus cher pour ça mais bien sûr les gens n'attendront jamais 10 semaines où c'est très très rare moi j'en avais une comme ça euh, qui venait toujours avec une repousse extrême mais bon euh, voilà c'était une petite mamie qui avait pas trop les moyens donc elle aimait se faire plaisir euh, tous les trois mois environ et euh, mais voilà en général les gens aiment quand même revenir. Au bout de quatre semaines, mais c'est quand même toujours mieux de revenir au bout de quatre semaines avec une repousse nickel, aucun ongle cassé. Donc, tout ça, on l'apprend dans la formation. Tout ce qui est problème qu'on peut rencontrer, décollement, euh, apex bombé, l'image des parallèles, positionnement du chablon, euh, pose de capsule aussi. Voilà, toutes ces choses, on l'apprend dans la formation. Le plus de cette formation aussi, c'est qu'on apprend toute la partie, euh, on va dire, entreprise, comment développer la clientèle, comment euh, attirer des nouvelles clientes. Comment ouvrir l'entreprise Tous les droits, les devoirs par rapport à l'entreprise, tout ça, ça ne se trouve pas dans, dans les autres formations. Et pourtant, c'est essentiel, je veux dire, le, le métier, c'est pas seulement faire les ongles, c'est aussi gérer une entreprise à côté. Alors bien sûr, en micro-entreprise, c'est beaucoup plus simplifié et ce ne sera pas très compliqué, mais il faut quand même avoir les bases, il faut quand même savoir certaines choses. Donc tout ça, je vous apprends dans la formation. Alors vous posez peut-être la question, est-ce que j'ai besoin d'un CAP pour exercer ce métier. Alors non, actuellement, c'est sûr et certain. Je vous le garantis, j'y appelle la chambre des métiers tous les mois pour en être certaine que, que ça ne change pas entre temps, pour être styliste ongulaire, il n'y a pas besoin de CAP. La personne qui vous dira l'inverse, c'est quelqu'un qui essayera finalement de vous vendre une formation très très chère et, euh, et qui euh, vous dira que voilà, sa formation passera comme ça. En fait, il y a une distinction entre prothésiste ongulaire sans manicure et prothésiste ongulaire avec manicure et en fait la manicure c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas nécessaire puisque très très peu de clientes demandent euh, à avoir donc une manicure et donc du coup si vous proposez des prestations sans manicure il y aura vraiment aucun problème alors là vous pourrez vous demander qu'est-ce que c'est qu'une manicure une manicure c'est tout simplement en fait la, la procédure qu'on n'a pas le droit de faire dans la manicure c'est le fait de toucher euh, à toute la partie cornée euh, enfin toute la partie euh, au niveau de la peau c'est à dire euh, les cuticules on n'a pas le droit de couper la cuticule on n'a pas le droit de passer la barrière cutanée et donc du coup ça on ne le fera pas pendant les pauses par contre on a le droit de repousser les cuticules on a le droit de dépolir la surface de l'ongle, il n'y aura aucun souci de ce côté là ça vous pourrez le faire par contre bien sûr on ne fera pas de soins sur les mains et euh, pas de gommage de choses comme ça mais tout le reste est possible euh, sur les mains donc euh, peut-être que vous vous dites aussi, mais cette formation doit revenir très très cher. Alors en fait, justement, non. Euh, là encore une fois, je vous ai écouté. Au départ, je proposais un paiement en une fois et trois fois. Et maintenant, je propose également le paiement en 6 fois et 12 fois. Ce qui revient pour la formation de base ou pour la formation de perfectionnement ou de nail art. Si vous choisissez l'une de ces trois formations, ça vous revient à 93 euros par mois. Ces 93 euros par mois, vous allez pouvoir les autofinancer... Avec cette formation, c'est-à-dire qu'en prenant seulement quelques clientes par mois, même si au départ, ce n'est pas des clientes, mais uniquement des modèles, vous allez pouvoir demander environ 20-25 euros pour, euh, pour cette pause, finalement, modèle. Et donc, très rapidement, vous voyez qu'en moins de 4 pauses, enfin en 4 pauses environ, vous allez pouvoir financer la formation. 4 pauses, vous pouvez le faire en un seul jour. Et il vous restera une vingtaine de jours, voire plus que ça, pour gagner déjà très bien votre vie. Par contre, il va vous falloir vous investir dans cette formation. Je veux vraiment que vous soyez motivé pour changer de vie, que vous avez envie de vivre une autre vie, que vous vous dites maintenant, stop, j'ai consacré toute ma vie à faire plaisir aux autres, à faire un travail que je n'aimais pas, à me lever tôt pour prendre la voiture, pour être dans les bouchons, pour je ne sais quoi tout ça ça vous convient plus vous n'êtes plus heureuse dans votre vie vous avez envie de changer totalement de vie euh, de carrière tout ça vous avez envie de plus d'indépendance et c'est tout à fait euh, quelque chose qui est dans l'air du temps j'ai envie de dire on n'a plus envie de travailler pour un patron et se dire qu'on se sent exploité qu'on n'est pas rémunéré à, la, à sa juste valeur là c'est vous qui déterminez votre rémunération si vous avez envie de travailler beaucoup vous gagnez beaucoup si vous avez envie de travailler en mi temps par exemple et de vous occuper de vos enfants tout le reste du temps vous pouvez le faire et avoir un très très bon revenu de salaire enfin un très très bon complément de salaire c'est tout à fait possible donc ce sera vraiment à vous de déterminer ce que vous avez envie de faire et ensuite euh, bien sûr de mettre tout ça en place. On en parle également sur le groupe privé, donc je donne régulièrement des défis, donc des défis pause mais aussi des défis de développement personnel au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'organisation, au niveau des tâches qu'il faudrait faire régulièrement, au niveau de la publicité, tout ça on en parle également dans la formation sur le groupe privé que j'ai mis en place pour mes élèves uniquement. Et, et donc voilà, ça c'est vraiment une grosse aide, ça va vous aider non seulement financièrement, mais en plus à avoir beaucoup plus de liberté en dehors, c'est-à-dire vous allez pouvoir euh, faire du shopping quand vous en avez envie, vous allez pouvoir aller au terme, en vacances, euh, pas besoin de demander au patron quand, euh, quand vous avez le droit d'aller en vacances finalement, moi bah, je trouve ça un peu fou quoi, on, on se dit on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut de sa vie pour pouvoir finalement gagner quelques euros. Moi je trouve ça aberrant. Moi par exemple quand j'ai envie d'aller me promener, ben voilà, je vais le faire, je marche en général une à deux heures par jour, puisque moi j'adore, ça me permet de me libérer l'esprit, j'aime bien lire également. Euh, voilà je, je consacre beaucoup de temps à ma fille de 4 ans qui me dit euh, voilà ça me fait plaisir que tu passes du temps avec moi, euh, viens joue avec moi, fais, euh, <rire> fais l'indienne et, euh, <rire> et puis on joue aux pirates. Et, euh, et du coup, voilà, ça, je me rends compte que j'ai une relation déjà beaucoup plus apaisée avec ma fille et euh, beaucoup plus... Euh... Enfin, je sais pas, plus épanouissante. Donc, euh, si c'est quelque chose que vous avez envie de, de faire pour vous également, c'est possible tout à fait. Il faudra pas, bien sûr, se surcharger euh, au départ. Il faut laisser le, le temps au temps. C'est-à-dire que si vous suivez une formation euh, trop courte, vous allez être pris dans un chamboulement où vous n'allez plus savoir par où commencer. Vous allez être totalement perdu. Et bien sûr, des fois, l'entourage n'est pas toujours... Euh, D'accord avec ce changement de vie, le mari aura peut-être peur que vous soyez trop indépendante, que vous gagnez trop bien votre vie, ou alors euh, les parents auront peut-être peur, ou alors les enfants, tout dépend de votre âge, peut-être que ça c'est aussi une peur que vous avez, vous avez peut-être peur d'être trop jeune, trop âgé. Euh... Euh, pas assez joli ou je ne sais quoi, tout ça c'est faux. Je veux dire, j'ai des élèves dans la formation qui ont 17 ans, comme j'en ai qui ont près de 60 ans. Euh, si vous dites, voilà, j'habite un pays où je ne sais pas si ça va marcher, je forme des élèves du monde entier. Que ce soit de France, Belgique, Suisse, Luxembourg, euh, Canada, euh, plusieurs pays d'Afrique, euh, comme le Bénin... Euh, le. Ah, je me souviens plus! Mais <rire> plusieurs pays d'Afrique, le Congo, voilà. Il euh, y a tout ce qui est pays euh, d'outre-mer, donc euh, Martinique, Guadeloupe, Réunion, j'ai pas mal d'élèves de, de Réunion, euh, Tahiti, enfin voilà, ces petites îles euh, qui sont magnifiques. Donc peu importe où vous habitez, peu importe votre âge, peu importe votre niveau d'éducation, peu importe vos, votre niveau d'études, vous avez la possibilité de commencer cette formation et vous avez la possibilité de réussir dans ce métier. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo. En plus de ça, j'ai euh, voulu mettre en place toute une gamme de produits hypoallergéniques puisque je me suis rendu compte que euh, les clientes étaient très sensibles à ce point-là et donc je vous propose pour un tarif qui est très, très raisonnable des produits qui sont hypoallergéniques et donc vous allez pouvoir communiquer là-dessus et demander un tout petit peu plus cher... Euh... Justement au niveau de vos poses puisque vous avez des produits très haut de gamme et hypoallergéniques. Donc ça c'est vraiment un point positif. Mais bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de, de choisir la gamme de produits que je vous propose. Vous pouvez très bien choisir une autre gamme de produits. Euh, voilà c'est vous qui décidez. D'ailleurs le kit, alors il n'est pas inclus dans les formations. Par contre actuellement j'offre 20% de réduction uniquement à mes élèves. Et donc comme ça vous pouvez choisir le kit qui vous correspond. Donc j'ai des kits vraiment pas chers du tout, très très accessibles à quelques dizaines d'euros et des kits beaucoup plus chers mais beaucoup plus complets également. Donc ce sera à vous de voir finalement ce que vous avez envie de faire et puis donc du coup comme ça vous pourrez tester les produits. Autre chose, je vais m'engager aussi à partir de cette année à reverser une partie euh, de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire à ce que vous euh, réglez pour la formation dans des associations caricatives, puisque je trouve que c'est très important, une fois qu'on gagne bien sa vie, de redonner également euh, à ceux qui en ont besoin. Et donc du coup, euh, vous faites également un geste. Pour, euh, pour la planète, pour l'humanité, en prenant cette formation. Je trouvais ça très très important, donc à partir de cette année, je vais mettre ça en place et je vais le faire donc, en, euh, en versant un pourcentage de, euh, de chaque personne qui s'est inscrite dans, cette, dans une des formations autre chose, vous bénéficiez également d'une garantie alors j'offre une garantie euh, durant 7 jours, c'est à dire que durant 7 jours vous pouvez tester la formation voir si le concept vous convient euh, voir l'ambiance géniale qu'on a sur le groupe privé et si au bout de ces 7 jours euh, ça ne vous convient pas, vous vous dites non finalement euh, je serai mieux en formation euh, dans une autre formation ou alors je, finalement ce métier m'intéresse pas c'est possible, hein euh, peut-être qu'on peut se dire que comme ça ça m'intéresse et puis finalement se rendre compte après que c'est pas le cas euh, en fait vous avez la possibilité simplement de m'envoyer un petit message que ce soit par sms messenger par mail de m'appeler peu importe de toute façon à chacune de mes élèves à mon numéro pour m'appeler en cas de problème donc vous m'appelez vous m'envoyez un texto un mail ce que vous voulez et euh, vous serez entièrement remboursé vous n'aurez pas à dépenser un seul centime euh, voilà par contre bien sûr l'accès est restreint pendant les 7 premiers jours comme ça, vous pouvez déjà tester, voir toute la théorie, voir le, le début de la pratique. Et ensuite, si vous voulez continuer ensemble, au bout du huitième jour, toute la formation se débloque et vous avez accès à toute la formation. Donc, je ne vous fais pas un débloquement sur plusieurs mois. Euh, voilà, vous avez accès à toute la formation au bout de 8 jours. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le, le tour de la question. Dernière chose, j'offre également des réductions, des fortes réductions sur des packs de formation. Euh, donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton jaune, juste un petit peu plus bas. Et euh, donc vous accédez à, euh, aux formations, donc c'est-à-dire euh, à la formation que vous voulez euh, prendre et vous avez le choix entre plusieurs packs de formations, donc soit de deux formations ou de trois formations. J'ai également lancé euh, deux formations maquillage, une formation pour les professionnels, une formation pour les particulières, vous retrouverez la vidéo un petit peu plus bas sur cette page où je vous explique vraiment tout sur cette formation maquillage, ce qui est vraiment euh, spécifique puisque c'est plus la beauté, c'est plus vraiment les ongles, donc c'est un petit peu différent. Et donc euh, voilà, on voit tout ça ensemble. Alors si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous offre une formation d'initiation totalement gratuite qui va vous permettre de justement tester cet enseignement à distance et voir si cela vous correspond, vous plaît euh, si vous voyez que vous avancez, que vous progressez avec ça. Donc c'est une petite formation que je vous propose avec plusieurs modules et euh, une partie donc également sur la liberté euh, donc voilà on parle de tout ça dans cette petite formation qui est totalement gratuite que je vous offre. Euh, donc vous trouverez également le lien sur cette page et euh, je vous offre également une place pour une conférence que je donne régulièrement. C'est un petit peu comme une formation. Alors, je ne parle pas forcément des ongles, mais je vais vous expliquer comment moi... J'ai réussi à passer de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc euh, la galère que j'ai traversée et comment j'ai réussi à m'en sortir, comment vous allez réussir à vous en sortir aussi si ça ne va pas trop. Mais je vous explique aussi plein plein de choses, je vous explique comment fonctionne le cerveau, euh, pourquoi vous avez peur actuellement, pourquoi vous avez des peurs limitantes. Comment euh, aller au-delà de ses peurs pour finalement oser vivre la vie euh, qu'on a envie de vivre, oser vivre ses rêves Et donc je vous explique mais, mais vraiment énormément de choses dans cet atelier. Donc vraiment, si vous avez envie de, de changer, ne serait-ce que pour euh, éliminer la peur dans votre vie je vous donne beaucoup de conseils dans, cette, dans cet atelier, donc vraiment inscrivez-vous. Essayez vraiment de vous prendre plus de deux heures parce qu'il est assez long, euh, donc environ deux heures et demie pour pouvoir bien le suivre. Et, euh, et voilà, ce, ça pourra que vous aider. Au pire, vous aurez perdu deux heures de votre vie, c'est encore moins qu'un qu film, des fois, les films un petit peu longs. Donc honnêtement, entre un film et ça, là, vous apprendrez beaucoup plus de choses. Donc voilà j'aime beaucoup vous offrir des choses comme ça et donc du coup si vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans une des formations ce sera avec très très grand plaisir. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Euh, N'hésitez pas à bien lire tout ce qu'il y a sur cette page, euh, puisque je donne beaucoup plus d'informations. J'ai pas le temps de tout vous dire dans cette vidéo. Euh, vous retrouverez plus bas également le contenu de chaque formation, avec tous les modules et les pages qu'il contient. Vous verrez que les formations sont extrêmement complètes. Euh, et en plus de ça, vous avez la possibilité de me dire « Écoute Nathalie, puisque on se tutoie tous sur le groupe, c'est plus convivial. Écoute Nathalie, là cette vidéo euh, elle est bien, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Par exemple, euh, je vais dire n'importe quoi, j'ai pas bien compris comment faire le bombé. Alors je le traite déjà beaucoup dans la formation, c'est juste un exemple. Mais par exemple, euh, voilà, vous me dites, je comprends pas au niveau du bombé, est-ce que ce serait possible de refaire une vidéo dessus Et alors je vais essayer de la faire au plus vite et de la mettre sur la plateforme de formation pour que tout le monde y ait accès. Donc ça c'est un plus aussi que, que je propose, en plus de ça vous avez un accès en illimité aux formations, donc si vous n'avez pas le temps de suivre la formation durant quelques mois, vous avez des problèmes personnels, que vous devez déménager, que vous vous séparez, quoi que ce soit, peu importe, vous avez la possibilité de reprendre la formation plus tard. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez suivi trois mois, au bout de trois mois, il ben, y a un mois d'arrêt. Et bien, le, le, ce mois-là, il va se rajouter à la fin, et donc vous aurez sept mois. Après, je dis 6 mois, mais la plupart des élèves sont depuis plus longtemps que ça dans la formation. Et euh, bien sûr, moi, je les garde avec moi. Je leur propose juste d'aider à la correction en contrepartie. Et euh, comme ça, ça fait un partenariat gagnant-gagnant. Moi, je suis toujours sur ce partenariat gagnant-gagnant. j'essaye toujours de faire en sorte qu'on soit toutes gagnantes euh, dans cette aventure. Donc, si vous avez la même philosophie que moi, que vous avez envie de prendre votre temps pour changer de métier, que vous voulez être vraiment soutenu très longtemps, que vous avez envie finalement de vivre avec plus de liberté, liberté géographique, liberté temporelle, liberté financière, toutes ces libertés-là, vous pouvez venir avec nous. Ce sera avec très très grand plaisir que je vous accueillerai parmi nous. Et puis je vous dis à très très vite. Bye À distance, je ne voyais pas trop comment ça là, pouvait fonctionner en fait, parce que pour moi, je me dit, bon, comment je vais procéder, enfin, si je fais des erreurs, je n'étais pas très rassurée au départ. Et après, quand effectivement, j'ai commencé à faire des recherches sur euh, tout ce qui était bah, bah, les centres, euh, combien de jours, les hôtels qu'il fallait réserver, les prix, enfin les trajets, il fallait que, bah, du coup, euh, je prenne une semaine de vacances, Pff, ça me paraissait trop compliqué, je pensais pas du tout me lancer tout de suite, j'aurais attendu peut-être mes vacances d'été ou quoi. Et du coup, je suis tombée donc sur ta formation et euh, tu m'as tout bien expliqué, etc. Et là, je me suis dit, mais waouh, wow, mais, pour moi, c'était vraiment l'opportunité à saisir parce que justement, comme tu m'avais bien expliqué, euh, je pouvais faire ça quand je voulais, quand j'avais le temps, euh, donc le soir ou euh, voilà, quand, le dimanche. Donc pour moi, euh, après, ça a mûri dans ma tête et pour moi, c'était devenu une évidence. en fait. Les centres, je ne voulais plus du tout entendre parler, je ne me suis plus du tout documentée. Donc euh, voilà, par rapport à la praticité de la chose, effectivement, ta formation, c'est celle qu'il faut. Ah mais alors à 2000%, parce que non seulement on a de la pratique, mais on a aussi tout le côté théorique. Euh, donc euh, vraiment, elle est ultra complète. Et en plus de ça, et ça moi je l'ai retrouvé nulle part ailleurs quand j'ai fait mes recherches, tu nous expliques comment ouvrir notre entreprise et ça, euh, je crois que c'est le, le, enfin, une des grosses parties où euh, moi je me suis vraiment penchée dessus, etc. Parce que tu nous donne toutes les clés, en fait. En fait, on a tout. Euh, tout est servi sur un plateau. On n'a qu'à s'entraîner, passer notre certificat et ouvrir notre boîte, en fait. Donc euh, du coup, je trouve ça bah, génial parce que du coup, tu nous enlèves une énorme épine du pied. Parce que pour quelqu'un bah, où on aurait un peu de mal à trouver des informations et tout ça, bah, on a tout, en fait. Donc, euh, vraiment, quand je dis complète, de A à Z, elle est ultra complète. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui me soutient, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas toujours le cas, mais peu importe si on ne vous soutient pas, allez au bout de vos rêves, parce que euh, peut-être votre famille ne va pas vous soutenir, mais nous, en tant que bah, notre communauté, en fait, notre, notre petite famille qui s'est installée avec toi, Nathalie, sur le groupe, bah, c'est bon, bah, on sera la petite famille, et on va vous encourager et tout va bien se passer. Il ne faut, pas, voilà, faut pas toujours écouter le négatif parce que si on s'entoure de négatif, de toute façon on ne fera rien. Donc il faut y aller, avancer et surtout rester avec Nathalie parce que vous n'allez pas le regretter, impossible. impossible Vraiment, euh, voilà, si je peux encourager vraiment n'importe qui, euh, ce sera avec grand plaisir parce qu'il faut oser et... Merci Nathalie d'avoir créé tout ça pour nous. Merci de ton investissement parce que c'est grâce à toi tout ça. Et bon, repose-toi quand même un petit <rire> peu, hein, s'il te plaît. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> parce que c'est dingue, parce que pff, voilà, moi j'ai jamais vu ça en fait. Clairement, tu t'investis tellement parce qu'en plus euh, euh, tu as arrêté l'esthétique pour nous pour euh, te consacrer qu'à tes élèves. Donc euh, vraiment te consacrer à 2000% à ta formation. As fait des trucs en si peu de temps, enfin, c'est ouf. Euh, toute euh, la formation que tu as mis en place, déjà celle de base, euh, les, nail art, les nail art et tout ça, tu t'es engagé dans 100 vidéos, ouais. <rire> euh, voilà, c'est juste trop Donc, vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous et, euh, et voilà quoi, merci. On ne peut pas trouver mieux en formation. Vous allez pouvoir essayer les autres formations, vous retournerez sur celle-là, sincèrement. Et comme on en a fait une, on se lance dans les trois autres après. C'est une formation qui est top et on est très bien en Balancez-vous, vraiment pas avoir peur. Euh, tout ce qu'on peut gagner, c'est d'être plus heureux. Donc euh, donc il faut se lancer. Moi franchement, je, je la conseillerais euh, fortement. Hein. Parce que, je pense pas que les regretteront, je pense que même tous les élèves pourront dire ça, que enfin, moi je regrette pas du tout d'avoir fait confiance. Parce que déjà on a un réel suivi. Euh, non, Et puis ça nous permet top. aussi de garder notre travail à côté. Mm -hmm. De faire notre formation mais de garder notre travail à côté. Puis il faut dire aussi que la formatrice elle est disponible à toute heure. La preuve, tout à l'heure on l'a dit jusqu'à 2h du difficulté. matin, elle arrive à nous répondre. <rire> ouais, Donc ouais, est... voilà, elle apprend. Est... Et puis c'est individuel. C'est pas pour. Enfin, c'est pas un grand groupe. Donc on arrive à avoir nos réponses à nous. Pas forcément une réponse globale pour tout le monde ouais. donc ça c'est bien aussi mais ce qui est bien aussi c'est que sur le groupe si jamais on a un petit coup de douce mmh. les filles elles sont là pour mmh. nous remonter Et même si euh, les ongles sont pas forcément parfaits, il y a les filles qui sont là pour nous remonter le moral pour nous pousser pour aller de l'avant donc exact. ça c'est un groupe mmh. euh, super génial ouais.